Qu'est-ce que ça a donné Toujours rien. C'est la troisième fois ce mois-ci, purée. Les races reproduisent de moins en moins. Tu devrais sûrement attendre plus entre les prises pour leur laisser du temps. Ouais, t'as raison. Bon, il est temps de parler un peu changement climatique, avec le premier thème. Les températures. Parce que c'est la base. Larry Oui Jingle. Globalement, tout le monde a pris cher, mais dans les villes en général, et donc à Lyon, l'augmentation des températures est légèrement exacerbée. On parle d'îlot de chien. C'est un OP niveau 2, je calcule. Ah non. non. Comment ça, non Mais parce que là je suis installé, j'ai mes lunettes et tout, donc euh, la flemme. Puis on a marre de ces satellites. Ah oui, je vous ai pas dit, mais euh, entre les milliardaires, les US, l'Europe, la Chine, l'Inde, etc. Il y a eu la masse de satellites qui ont été envoyés en orbite. Et maintenant que plus personne n'est là pour s'en occuper, bah, il tombe. Des fois, il y a du matos intéressant, hein, mais des fois, très souvent, je me casse le cul pour rien. Alors là, en plus, je viens de rentrer, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, j'ai presque plus d'eau filtrée, donc non. En plus, c'est un niveau 2, il aura rien dedans. Je comprends. D'ailleurs, euh, comment étaient les conditions à l'extérieur Sois pas con, Larry, il faisait chaud, il fait toujours chaud à cette période, 45 à l'ombre, pas un nuage à l'horizon, de la poussière partout, le deal habituel, quoi. Ah, si seulement on pouvait changer les choses. T'es T'es lourd. Ça va, j'ai compris. Je vais y aller. Ça, c'est mon champion! C'est où? Faut que je me grouille. Fais attention à toi. Évite bien les charognards. Il pense à mettre de la crème solaire. Si je te dise, le tunnel du métro était effondré vers la guille. Du coup, j'ai dû sortir dehors. Du coup, j'ai pris cher et j'ai consommé les trois quarts de mon eau. À l'OPI, il n'y avait rien d'intéressant. Et au retour, je suis tombé sur un groupe de charognards. J'étais presque à 200 mètres de bordel. J'ai même pu voir leur espèce de trompe là dont parlait papy. Ils n'ont vraiment plus rien d'humain. Heureusement, ils ne m'ont pas vu. Du coup, j'ai pu les esquiver en faisant un détour. Mais du coup, j'ai dû finir sans eau. Ah, et j'ai encore mal aux pieds. Voilà. Donc toujours pas de nouvelles pièces. Espérons que la prochaine opportunité se présente rapidement. On va juste jamais arriver à trouver le dernier aimant. Il faudrait un OP niveau 4 minimum et ils sont tellement rares. Ça finira par arriver. Ne déprime pas. Je déprime pas. Je suis pas déprimé, je suis juste saoulé. Saoulé Tu veux dire... Saoulé. Qu'est-ce que t'es con des fois Lorraine Sous les Sous les L'amour se raconte en musique oui, oui, oui, On a toute la tout vie pour s'aimer Et en attendant, attendant bien lancer Ouais, oh, j'ai chaud Mais tu sais ce qui est encore plus chaud mais Le climat Au début des années 20, vous commencez déjà à avoir des périodes un peu chaudes en été, et en hiver aussi d'ailleurs. En effet, à votre époque, mondialement vous êtes environ à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré Et vous allez atteindre les fameux plus 1,5 d'ici 2030. Ça, c'est plus ou moins acté. Désolé. Mais toujours à votre époque, vous pouvez encore éviter d'atteindre les plus 2 degrés d'ici 2050, et les plus 4 degrés d'ici 2100. Bon ça c'est mondialement, mais la France se réchauffe plus vite que le reste de la planète et particulièrement à Lyon qui est l'une des grandes villes françaises les plus touchées par le changement climatique. Vous êtes déjà à plus 1,7 degré pour la moyenne des températures annuelles juste sur vos 50 dernières années, et vous atteindrez les plus 3 degrés pour la période 2021-2050 et les plus 5 degrés pour la période 2071-2100. C'est énorme, actuellement vous avez plus chaud l'été à Lyon qu'à Montpellier ou Avignon 30 ans auparavant, et en 2050 vous aurez le climat de Madrid, et en 2100 celui d'Alger. Vous voyagez sans bouger de chez vous, bande de petits chanceux Et évidemment, cette hausse des températures s'accompagne d'une augmentation de la fréquence et l'intensité des canicules. À Lyon, un jour de canicule est comptabilisé après 3 jours à plus de 34 degrés et 3 nuits à plus de 20 degrés. Entre 2000 et 2019, vous avez eu en moyenne moins de 2 jours de canicule par an, puis 8 jours par an sur la période 2021-2050, et enfin 28 jours par an sur la période 2071-2100. Alors je sais pas vous, mais perso, j'aime pas les périodes de canicule. On a chaud, on dort mal, on se réveille, on est grognon, on s'engueule avec Jean-Michel de la Conta, on se fait virer, on perd sa femme, on perd son appart, on se retrouve à la rue, on se met à l'héroïne, on devient accro à l'héroïne, on se retrouve en manque d'héroïne, et on dort encore plus mal. Mais il y a des gens qui aiment encore moins ça, les personnes âgées, les nourrissons. Parce que eux, quand ils ont trop chaud, ils meurent. Vous aurez quel âge en 2050 Je demande parce qu'entre 2041 et 2070, l'Europe comptabilisera plus de 100 000 décès par an à cause des vagues de chaleur, soit plus de 1800 morts pour 10 millions d'habitants. Et sur la période 2071-2100, ce chiffre dépassera même les 150 000 décès par an, soit plus de 2800 morts pour 10 millions d'habitants. Bon, ça c'est les stats pour tous les habitants de l'Europe. Mais vous, habitant dans la belle ville de Lyon, vous allez être plus touché que vos voisins campagnards. Vous allez avoir plus chaud, beaucoup plus chaud. En ville, l'été, les clims ont tendance à beaucoup tourner, pour rafraîchir les magasins, les entreprises et même certains apparts. Et les voitures thermiques roulent en masse. Tout ça produit de la chaleur supplémentaire. À ça, il faut rajouter du béton, omniprésent, des matériaux sombres qui emmagasinent la chaleur et la relarguent la nuit, et un écoulement de l'air bloqué par la densité des immeubles. Tous ces facteurs induisent une augmentation locale des températures, que l'on appelle les îlots de chaleur urbains. En temps normal, le centre-ville de Lyon est à plus 3 degrés par rapport à la périphérie, mais en temps de canicule, il atteint les plus 10 degrés, la nuit, c'est chaud. Mais bon, les températures qui montent, c'est évidemment pas seulement des canicules, c'est aussi moins d'eau disponible, une diminution des rendements agricoles, une perte de biodiversité, une augmentation de la fréquence des pandémies. Nous sommes en guerre. Un air plus pollué, des forêts qui brûlent, des individus, et parfois les conséquences peuvent être euh, surprenantes. Par exemple, une augmentation des températures, c'est aussi des épisodes pluvieux, Moins fréquents, mais plus violent. Et l'alternance entre ces épisodes pluvieux intenses et des périodes de sécheresse, bah ça provoque des mouvements de terrain. Ch bah, chérie, viens voir, on a plus de vis-à-vis. Ah -vis oh, super la vue Mais et, on n'avait pas la chambre de Benjamin ici Benjamin Benjamin Bref, ça c'est pour les problèmes de température, mais y a rien à faire Eh bien si, tout un tas de choses. Bon, je vais pas vous parler des éléphants dans la pièce, comme par exemple, euh, renverser le capitalisme, repenser la démocratie, manger les bourgeois, mais plutôt vous proposer quelques pistes d'action au niveau individuel pour vous lancer. Vous connaissez déjà les gros leviers pour diminuer vos émissions, les voyages en avion, la voiture individuelle, la viande, mais j'aimerais vous en présenter d'autres, moins connus, qui ont un impact direct sur la température locale, en plus de diminuer votre impact environnemental. L'une des mesures les plus efficaces pour diminuer les effets d'îlots de chaleur urbain, c'est de… planter des trucs. En effet, la transpiration des plantes et l'évaporation de l'eau au niveau du sol, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, augmente la quantité d'eau dans l'air et permet de réguler la température autour des plantes. En période de canicule, un parc au milieu d'un îlot de chaleur urbain permet une baisse de quelques degrés mesurés et jusqu'à 10 degrés ressentis, notamment grâce à l'ombre fournie. C'est exactement ce qu'il vous faut. En plus, la grande majorité des espaces végétalisables de la métropole sont privés. Donc ça veut dire que vous pouvez agir directement dessus. Alors imaginons que vous soyez 4, non, 5, 5 à regarder cette vidéo. Vous commencez sur votre balcon et dans votre entreprise, vous arrivez à convaincre deux personnes, puis chaque personne en convainc deux autres, etc. Alors sachant qu'en 2021, vous êtes environ 1,4 million d'habitants dans le Grand Lyon, tous les espaces végétalisables peuvent l'être dans. 4. 4 quoi Je sais pas, ça fait juste 4. Ah. Sinon, pour l'option plus physique, vous pouvez aussi. Euh, casser du béton. Alors je parle pas de démolir des immeubles, hein, mais vous pouvez au moins défoncer des trottoirs et mettre des petits jardins Et c'est légal ça Mais Larry, la loi ne permet pas toujours les changements nécessaires face à la crise environnementale. La loi est un cadre que les sociétés s'imposent et qui leur permet de fonctionner. Mais quand elles sont dysfonctionnelles, alors la loi l'est aussi. Et à ce moment-là, il faut se lever et dire... En fait, c'est légal. Ah... ah bon Oui, il y a un formulaire à remplir auprès de la mairie. Mais c'est pas drôle. Différentes villes, comme Lyon ou Villeurbanne, proposent d'aider des individus ou des groupes à mettre en place des jardins de rue ou des plantations citoyennes. Bon, c'est pas mal, en vrai. Une fois que vous aurez fait tout ça... Non seulement vous aurez créé une ville plus respirable, mais vous aurez aussi tissé des liens forts avec vos voisines et voisins. Alors vous pourrez discuter, vous organiser, et vous révolter contre cette société qui vous impose un mode de vie qui n'est pas viable C'est quand même bizarre les distractions qu'ils trouvaient. Si seulement tu savais. Après ça a l'air fun. Tu ferais peut-être mieux de préparer le prochain sujet, non oh, T'inquiète pas, ça va aller vite. Ça n'a pas l'air si compliqué. Je t'en sors bien, hein